The Witcher 3 Wild Hunt Jeu développé par CD Projekt Red Sorti le 19 mai 2015 Et élu Game of the Year cette même année Est un véritable mastodonte du jeu vidéo Encensé par la presse, la critique Ainsi que les joueurs des années encore après sa sortie Alors voilà, je me suis décidé à me lancer dans les dernières aventures de Gérald de Rive 5 ans après, par simple curiosité Non je déconne, en vrai c'est parce que j'ai eu Un bon d'achat de 10€ sur l'Epic Game Store Et que j'avais un jeu en promo, du coup je savais pas trop comprendre Bah ouais, j'allais pas acheter un jeu à sa sortie à 60 je suis un crevard moi Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on va voir si ce The Witcher 3 Est toujours aussi irrésistible 5 ans après sa parution Allez, jingle Bon, on va faire un petit point rapide pour ceux qui vivent dans une grotte au fin fond du monde. Dans The Witcher, vous incarnez Gérald de Rive, un sorceleur. Mais c'est quoi un sorceleur Ta gueule, laisse-moi parler. Un sorceleur, c'est un chasseur de monstres qui tue des monstres pour avoir de la thune et avec sa thune, il achète des jeux vidéo à 70 boules. Je crois que je me suis trompé de métier. Bon, à part ça, Gérald, il a un charisme de fou. Toutes les femmes à ses pieds et il est large comme deux commodes. Bref, tu fous le somme, gros en fait, pour faire simple, The Witcher, c'est un peu le Game of Thrones du jeu vidéo. C'est-à-dire que si on devait résumer ce jeu en 5 choses essentielles sur lesquelles il a été créé, c'est la baise, la baise, la baise, le combat, Yahoo et la baise. Et c'est tout On va arrêter de plaisanter deux minutes et on va se concentrer sur mon avis. Mais avant toute chose, et pour éviter de me frotter au plus expert de la saga, je vais vous donner mon rapport à The Witcher. J'ai eu le second opus il y a des années grâce au jeu gratuit sur Xbox, mais après quelques heures de jeu, j'ai complètement lâché. Le jeu était beaucoup trop vieux, je ne connaissais rien à l'univers et je ne comprenais que dalle au scénario. Donc paf, c'est désinstallé de la console et c'est ciao. À côté de ça, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé la série sortie sur Netflix en fin d'année dernière. Oh bah si, tu vois très bien, cette série qui a rapporté un sacré paquet de thunes à notre plateforme de streaming préférée pour vraiment que j'arrête avec les thunes. Et après ça, j'ai été intrigué. Du coup, j'ai acheté le premier roman avant de m'apercevoir que j'étais en train de lire tout ce que j'avais vu dans la série Netflix. Du coup j'ai fermé le bouquin et je l'ai reposé gentiment sur une étagère où il est en train de prendre la poussière Et nous y voilà Avec ma petite réduc à commencer mon aventure sur The Witcher 3 Jeu que je n'avais pas fait à sa sortie car beaucoup trop surcoté selon moi Et vu que je suis pas un mouton bah j'ai pas suivi tout le monde Oh mais ta gueule connard c'est juste parce que t'étais étudiant que t'avais pas de thunes Ouais bah ça va t'es qui pour me juger en fait Bon allez cette fois on y va Premièrement on va parler quête. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai apprécié dans ce jeu ce sont les quêtes Qu'elles soient principales ou secondaires elles sont extrêmement bien écrites non mais vraiment, on ne perd jamais le bout du fil, on a envie de tout découvrir et de tout savoir sur ces différentes histoires et je n'ai pas senti de différence flagrante de qualité entre les quêtes principales et secondaires. Et pour ne pas s'ennuyer, on a parfois droit d'incarner un autre personnage. Et oui, il nous arrive de jouer Siri lors de flashbacks et ça fait du bien. Elle ne possède pas les mêmes aptitudes que Géralt et personnellement j'étais content de la jouer presque plus que Géralt. Silly Project, si vous m'entendez, faites-nous un jeu complet sur Siri, s'il vous plaît Tout ça pour dire qu'on est constamment tenu en haleine, ça pousse vraiment le joueur à aller toujours plus loin dans ce joli univers. Et puisque l'on parle de beauté, parlons un peu graphisme, parce que cet univers est vraiment magnifique. Au départ, je trouvais les régions très similaires, très plates, et plus on avance dans l'histoire, plus on découvre de nouvelles régions qui sont bien différentes. Le beau boulot qu'a fait CD Projekt, c'est l'optimisation faciale des personnages. Parce que, que vous vous trouviez en low ou en ultra, et ben Gérald et tous les autres personnages avec lesquels on parle conservent la même tête. Aucune texture baveuse, aucune baisse de qualité ou de détails sur les visages. Franchement, chapeau Pour renforcer l'immersion ou pour casser les coups des joueurs, on ne sait pas trop, les armes et équipements possèdent une certaine durée d'utilisation et après ça, il faudra vous rendre chez un forgeron pour les faire réparer. Pour certains, il s'agira d'une véritable contrainte de gameplay, mais pour moi c'est un véritable plus. T'es Gérald de Rive, tu tues des monstres, tu exécutes des contrats pour amasser de la thune, et il faut entretenir ton équipement pour être le sorceleur le plus redoutable qui soit. Bref, c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est cool. Ah oui, pour gérer vos équipements, il faudra passer par les menus. Tiens, parlons-en des menus. Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ça Il m'a bien fallu 10 bonnes heures de jeu avant de cerner la totalité des fonctionnalités de ce menu alors oui, je sais, j'aurais pu me poser 20 minutes et essayer de comprendre tous les rouages des menus pour ensuite repartir de plus belle. Mais en fait, non. Désolé, mais quand on doit en arriver là, c'est vraiment qu'on a loupé quelque chose dans la conception de son interface utilisateur. On va se faire un gros point sur les déplacements. Tout d'abord, les déplacements de Géralt. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai eu du mal à m'y faire? Non, mais sans déconner, GG, regarde-toi! On dirait que t'as constamment un balai dans le fond! Rien de fait naturel dans tes déplacements! T'es le rejeton de Lara Croft dans les premiers Tomb Raider ou quoi? Et non, ne venez pas me dire que c'est normal, c'est un jeu de 2015, parce que je peux vous sortir un paquet de jeux de la même période, voire plus vieux, qui gèrent mieux les déplacements. Bon, heureusement, on a encore Ablette, le fidèle canasson de Gérald, qui est là pour sauver un peu la mise. Oui, j'ai préféré me balader à cheval qu'à pied. Et c'est un fan d'AC qui n'utilise jamais les chevaux dans les jeux et qui privilégie les promenades à pattes, qui vous le dit. Alors alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce steak fin du... Euh, je veux dire ce cheval. Eh bien, il est au service de l'immersion. Il a une barre d'endurance lorsque l'on galope, ce qui signifie qu'il doit se reposer un petit moment après un sprint. Et ça, c'est cool, parce que non, un cheval, ça ne peut pas courir indéfiniment. Et c'est pas fini. Le cheval, il a aussi une barre de peur. Du coup, quand vous êtes en train de vous balader, que vous êtes attaqué par des monstres, des brigands ou des loups, si votre dada panique un peu trop, il n'hésitera pas à cabrer pour vous éjecter et se tailler pour sauver sa peau. Traître Reviens Nope. Je vais faire un petit point sur le HUD, qui à mon sens est bien trop chargé, mais je ne jetterai pas la pierre à The Witcher, car Assassin's Creed Unity sorti la même année ne fait guère mieux. Et encore, The Witcher a au moins la décence de faire disparaître les éléments du HUD lorsque l'on n'en a pas besoin. Je sais, je sais, The Witcher est un RPG, et qui dit RPG dit... Alors faisons un point sur le sujet sans plus tarder. Et puis n'oublions pas, Cormie, la baise The Witcher c'est aussi... Le combat Ok, c'est bon, j'arrête avec ça. Nous disions donc, les combats Eh bien, je suis agréablement surpris. Clairement, vous ne pourrez pas venir à bout de tous vos ennemis en spammant carré ou X. C'est bien plus tactique et ça fait du bien. Déjà, vous devez adapter votre arsenal de combat en fonction de ce que vous affrontez. Si vous tapez sur des humains, il faudra privilégier une épée en acier, tandis que si ce sont des monstres, il faudra sortir l'épée en argent. Mais ce n'est pas tout. Vous possédez des signes de sorceleurs, qui sont des pouvoirs tels que le feu, de la télékinésie, de la magie, et il faudra vraiment s'en servir. En effet, chaque monstre possède des faiblesses face à certains circuits huiles, potions ou l'eau. Ce sont des informations que vous retrouverez dans un bestiaire, dans cette saleté de menu, qui se complètent au fil du temps lorsque vous tuez des monstres. Et vraiment, il est essentiel de s'en servir, parce que vous ne pourrez pas retenir les faiblesses de tous les monstres. Existant dans le jeu Bon alors je sais qu'on est dans un RPG Et je sais tout ce que cela implique Mais arrêtez avec vos ennemis Sac à PV non d'une pipe Sans rire un garde lambda du même niveau que moi Je lui plante deux coups d'épée Je lui balance un signe de flamme Encore deux coups d'épée Encore un signe de flamme Et un coup d'épée avant d'en finir avec lui Genre vraiment Et encore, je ne vous parle pas de certains monstres type vampire et loup qui régénèrent leur barre de vie en combat et qui en deux coups me tuent. Et oui, j'avais bien tout fait pour être prêt au combat. Méditation pour être full life et avoir toutes mes potions, de la bouffe sur moi pour me rétablir en combat, huiler mon épée pour qu'elle fasse plus mal, améliorer mon signe de flamme pour leur cramer les poils à ces sales bêtes. Mais même avec tout ça, c'est la mort. Pour en venir à bout, il a fallu à certains moments que je baisse la difficulté du jeu. Et non je suis pas nul, arrêtez un autre truc que je vais pointer du doigt, c'est le nombre incalculable de bugs que j'ai rencontrés. Ah oui, mais Auré, tu sais, dans un jeu de cette envergure, c'est normal Chut. Chut, vous quand on parle de AC, t'as pas le même discours sur la chose, donc moi aussi, je le dis juste pour te casser les couilles. Parce que oui, je sais, c'est normal, ce genre de problème, et c'est valable Coucou. aussi bien pour The Witcher que pour AC, que pour Ghost of Tsushima, ou tout jeu en monde ouvert. Donc, la prochaine fois, réfléchis avant de balancer l'argument des bugs à foison, parce que sinon, je te mets devant le code du jeu et t'essaies de résoudre les bugs toi-même. Si c'était si simple, tu crois pas que les bugs, ils auraient été corrigés par des mecs qui sont dans le métier depuis 5, 10, 15 ou 20 ans On va parler des cinématiques, et franchement, GG CD Project. C'est dynamique, et on sent qu'il a eu y du gros boulot de ce côté là, on a des changements de plan réguliers, champ contre champ voire même hors champ, ce qui est cool c'est qu'on n'a pas l'impression de voir constamment les mêmes dialogues entre plusieurs quêtes petit point noir, ces mêmes cinématiques aussi dynamiques soient-elles font parfois vraiment vieillotte, mais ça c'est dû aux années qui ont passé, beaucoup de progrès ont été faits en 5 ans Allez, dernier point de cette vidéo, parlons de... La bise Non, non, non, et non, Jérémy Arrête avec tes pulsions de prépubère, là On va parler d'amour, le vrai, le véritable Parce que c'est une des choses qui, à mon sens, a ajouté un réel plus au jeu. C'est le triangle amoureux entre Gérald, Triss et Yennefer. Et je ne plaisante pas en disant que le système de choix a été implémenté dans The Witcher 3 grâce à cette histoire. Si, si, je vous assure, c'est pas une blague. Non, mais il faut vraiment croire. Ta gueule Oh, mais allez, euh... Non j'ai vraiment été pris dans le détroit de cette relation, car il faudra choisir entre les bras de la rouquine flamboyante et de la brune ténébreuse. Alors oui, je sais, je ne sors pas d'une grotte quand même, je suis au courant que vous pouvez finir à la fois avec Yen et avec Triss. Mais au final, vous finissez seul à la fin du jeu, après que les deux belles vous aient joué un tour et c'est absolument pas ce que je voulais. Tris, Yen Ouais, je sais, c'est mon petit côté romantique qui ressort. D'ailleurs, mesdames, vous pouvez m'écrire au 06, 08 mais au final, j'ai fini avec Yen mais j'ai un regret par rapport à ça, parce que le jeu vous pousse vraiment à finir avec Yen, et j'ai vraiment trouvé ça dommage. On te laisse le choix, mais pas trop en même temps. Il faudra quand même accorder au studio que l'histoire m'a vraiment captivé. Bon, il est temps de faire le bilan. Alors, pour moi, ça donne quoi ce The Witcher 3 Est-il toujours indétrônable après 5 années au compteur The Witcher 3 est un véritable appel au voyage. à l'aventure, je me suis littéralement laissé couler tout au long de son intrigue en parcourant son univers. Il m'a encore plus surpris qu'un jeu classique et il n'a fait que de me surprendre. Parce que, même quand on joue ce qui est censé être le combat final, eh bien en fait, ce n'est pas le cas et le dernier combat arrive bien plus tard et pour ça vraiment... Gros GG aux équipes de CD Projekt Red parce que je ne m'y attendais vraiment pas. C'est un univers captivant qui nous pousse toujours à vouloir en savoir plus et quand on est novice avec la franchise, eh bah ben ça marche parce que c'est vrai, des tonnes de questions trottent encore dans ma tête, qui est Geralt D'où vient-il Je découvre au fil du jeu qu'il n'y a pas que deux sorcellaires, mais bien plus que cela. Et je crois comprendre que l'on devient sorceleur grâce à un rituel mais ce n'est pas vraiment un cadeau, personne n'a l'air ravi de le devenir et n'ont pas l'air d'avoir choisi cette voie non plus. Toutes ces questions, ces réflexions qui restent pour le moment sans réponse pour moi et que j'ai hâte de découvrir en continuant d'arpenter le jeu même en ayant fini le scénario. Ce jeu m'a tout simplement happé, je ne plaisante pas en disant que chaque session de jeu était trop courte, qu'à chaque fois que j'arrêtais, je mettais plusieurs minutes à me remettre de ce que je venais de découvrir, d'entendre, de voir, et je réfléchissais à tout. Et je n'attendais qu'avec plus d'impatience la session suivante pour m'y replonger. Et cela fait vraiment très longtemps que je n'avais pas ressenti ça avec un jeu. Je vais être très direct, il mérite très largement sa place de Game of the Year 2015 et j'irai même plus loin en disant que c'est peut-être pour moi le meilleur jeu de ces 5 dernières années. Alors, je n'ai pas encore joué à Red Dead Redemption 2, peut-être que je devrais y mettre pour vous faire une critique dessus. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. The Witcher 3 est un véritable pilier de l'industrie du jeu vidéo sur lequel beaucoup de jeux ont souhaité puiser de l'inspiration et ça se comprend. Il a posé énormément de bases que l'on retrouve dans plusieurs jeux aujourd'hui, ce qui fait que le jeu n'a pas vieilli tant que ça. Alors The Witcher 3, à mon sens, indéniablement indétrônable. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, ça m'a vraiment fait du bien de parler d'autre chose qu'Assassin's Creed. Loin de moi l'idée d'abandonner la franchise, j'en suis toujours autant fan, mais prendre l'air et penser à autre chose fait vraiment du bien au moral. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à vous la préparer. Si c'est le cas, je vous laisse m'exploser cette barre de plus bleu, me donner votre avis en commentaire sur tout ça et à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à me proposer d'autres jeux anciens que vous voudriez voir dans ce format de vidéo. Nous sommes à fond à votre écoute. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Pixel Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde